Ah bah tiens, un petit tour de table pour savoir ce que vous avez euh, ce que vous avez ressenti, un petit dernier mot pour la fin. Sandrine. Ouais, moi j'ai été très très fatiguée par moments, ouais. Donc je pense que ça. Et puis beaucoup d'incompréhension, le, le, le mental ne comprend pas. C'était OK, quoi. Voilà. Pour moi, j'étais dans l'acceptation de ça. Un peu comme Christophe disait. Euh... J'avais pas l'impression de me prendre des coups, mais vraiment l'impression de. Bon. <rire> Ça ne me parlait pas au mental, quoi en tout cas. Et, et en même temps, il y a eu des moments, je ne saurais pas dire quelles phrases ont provoqué ça, mais où ça, ça mettait de la vie et de la joie mmh. en moi, en fait. Voilà. Et donc là, je me sens moins fatiguée quand même, et, et un peu plus... Euh, comme si l'espoir euh, naissait, en fait. Voilà, de, de pouvoir effectivement créer une autre réalité. Et, et arrêter d'écouter mes peurs et cette fameuse sécurité qui, qui me, me ficelle. Me, mmh. Je ne sais pas comment dire. C'est le mot qui m'est venu. C'est comme s'il y avait un, ouais, une porte qui s'ouvrait. En fait. okay. C'était assez lumineux. Voilà, merci. Merci à toi. Qui veut prendre la suite au-delà de cette fatigue <rire> apparente, <rire> je sens euh, de la libération, je peux dire. C'est ça. Merci. Allez-moi. Je... Ah, non, vas-y, vas vas-y. aux dames. <rire> ben, moi, je ne me sens pas fatiguée. Peut-être parce que j'avais le mental au taquet, J'en sais rien. Moi, ça m'a parlé. J'étais assez présente à ce qui était dit. Et puis quand quand tu me parlais, bah, je posais mon stylo, puis je me disais bah, je regarderai le replay pour revoir si quelque chose m'est passé à travers. Par contre à la fin, est-ce que c'est le fait d'être assis puis un peu avachi en dessous du plexus C'est pas je sais pas c'est vraiment en dessous là. Mm -hmm. C'était okay, un ouais. peu coincé quoi. Alors du coup je me redresse droit pour voir si c'est si c'est encore là. Ouais. Mais ouais autant la fatigue d'énergie, ça va mais ce truc, à cet endroit-là je ne sais pas trop enfin, ça... deux, trois petits ronds, puis voilà, <rire> euh, voilà je ne sais, sais pas ce que ça veut dire euh... okay. mais ça ne m'a pas fatiguée trop, trop. Okay. Mmh. ça m'a parlé pourtant hein, euh... peut-être parce que j'ai déjà commencé à mettre en action des trucs et que du coup, c'est pas trop violent pour mon système, je ne sais pas du tout si c'est... chacun a sa réaction il enfin, n'y a pas de réaction type où euh, tu es fatigué c'est-à-dire que tu as super bien bossé ou peu importe Ouais, non, il y a juste ça dans le dans le vide qui est un peu bizarre qui est vraiment plus bas que ouais. le diaphragme Ok Processus d'intégration <rire> C'est que je suis en train de descendre, c'est ça <rire> Bah ouais Enfin pour moi c'est clairement ouais. Ah ok bah c'est cool. Après okay. c'est un mon point de vue. Reste à savoir c'est quoi le tien. Ah ouais, ouais, ouais, c'est vrai. <rire> <rire> ah là là. Bah, moi j'en sais rien du tout. <rire> ça va venir, ça va venir, je pense. <rire> Merci en tout cas. Julien Alors moi, au tout début, ça m'a bougé beaucoup le cœur. Euh, au début de l'atelier, et, euh, et au milieu, en fait, je me suis endormi deux fois. Ouais. Ça a coupé. Euh... J'étais très fatigué déjà, mais je pense que ça a mis mon... mes résistances en pause. J'écoutais aux oreillettes, hein. j'écoutais le truc, je suis revenu, j'écoutais un peu, je me suis rendormi, et là, je me réveille, je suis plutôt joyeux. Ouais. Le mec, il a pioncé, j'y crois. Voilà. C'est en... vrai que, que tu as payé catégorie. 40 euros pour ça. Hein. T'as as payé 40 euros pour juste pioncer c'est grave. Il y a le replay et puis je me réveille plutôt joyeux, donc je pense que ça, ça a bossé dans mes oreilles. Ouais. <rire> voilà. bon, c'est chacun... typique mais rigolo. Chacun utilise son argent comme il veut, il n'y a pas de souci. <rire> Merci. Euh, qui veut passer Chris Ouais, donc euh, séance euh, puissante. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de compréhension de la du mental euh, qui sont apparues. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle euh, boussole pour m'orienter. Mm. Et euh, j'ai même envie de dire que si je suis prêt à ce que cette boussole se casse demain et qu'on passe à une suivante. Mm. Et il euh, y a une phrase qui a résonné vraiment très fort, c'est le c'est ok, en fait. Mm. Finalement, c'est ok ça va le faire euh, on avancera euh, voilà comme tu dis comme un être humain qui va expérimenter il euh, y aura peut-être des glissades il euh, y aura peut-être des plantages profonds mais euh, euh, quelque part il y a, y a comme un accord profond qui n'était pas là avant avec ça il y a comme euh, une connexion avec une partie euh, plus profonde qui dit euh, voilà on, on va y aller et puis euh, là il n'y a plus de soucis quoi voilà, et puis merci à toi, et puis merci à tout le monde. Merci. Reste ça ah. et Sabine. Ah, ça me... Alors Sabine, euh, ben, moi je suis plutôt en joie maintenant. Euh, J'ai beaucoup d'énergie, moi je ne suis pas du tout fatiguée, je suis plutôt une pile électrique depuis tout à l'heure. Euh, le cœur s'est ouvert. Enfin, la structure a énormément bougé. Moi, je pense que je me suis bien ancrée. Là, je suis complètement, je suis redescendue. Je le sens bien. Euh, j'ai aussi le point au niveau du, du, plexus, du plexus qui s'est ouvert et euh, et le cœur. Le cœur, il va à plein trucs. De... J'ai assimilé plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai pas compris mais c'est normal. Mais la structure, elle a bien bougé. Okay. Euh, j'ai pleuré à un moment euh, donc euh, voilà donc ça a libéré des choses aussi mmh. il y a encore des choses que je n'ai pas assimilées je pense mais ça m'a fait beaucoup de bien donc merci beaucoup à tout le monde parce que ça me fait beaucoup de bien mmh. es super discrète pour oui. pleurer <rire> Alors, mmh. moi, c'est euh, pareil, hein, très fatigué, puis euh, ouais bah, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, aussi, le plexus, il y a un point, je ne dirais pas que je suis libérée, mais en tout cas, je sens un point. Et, euh, ouais, non, c'est... Ouais. Je, je pense qu'il faut que je réécoute. Mmh. J'ai encore beaucoup de... Ça a du mal à rentrer, je pense. Ouais, mais c'est normal. De toutes les manières, euh, euh, donc comme exactement comme l'atelier du mois dernier, je vous l'enverrai dans la semaine par un lien privé YouTube. Euh, bah en tout cas, pour moi, ça a vraiment. Euh, J'étais dans une sale énergie. Enfin, que je considérais comme une sale énergie au départ. Mais euh, je me rends compte que euh, ça a permis vraiment d'aller droit au but. Ce qui a provoqué sûrement l'effet machine à laver. Parce qu'il y avait cette énergie qui était posée euh, de mon côté en tout cas. Et euh, ouais, j'ai eu aussi plein de, de libérations qui se sont faites de mon côté aussi. C'était vraiment, et là je me, sens, euh, je me sens quand même un peu fatigué, ouais. Il y a un petit truc qui me dit bon, d'aller euh, mettre sur pause tout ça et de, de penser à autre chose, d'aller me promener de, ou quoi que ce soit. Donc, euh, il y a laisser passer. Euh, enfin, moi, je sens l'envie de laisser passer quelques temps avant même de revenir, par exemple, sur la vidéo. Puis voilà. En tout cas, merci d'avoir participé à, ce, à cet atelier. Je vois merci que... à toi. Je vois merci que je m'améliore de plus en plus, c'est cool. Merci. Merci euh, merci à tous. Je vous donne rendez-vous, euh, bah, il y a un prochain atelier le mois prochain. Et j'ai une web conférence de, euh, qui sera, sera, là, sera, sera sur 4 heures. 3 heures, entre 3 et 4 heures en gros sur, euh, sur l'ambition d'ailleurs, je crois. C'est ça. Ouais, bon. sur l'ambition. C'est quoi la différence entre une web conférence et ce que tu fais là maintenant en atelier Aucune, sauf le temps. <rire> okay. Et il y aura beaucoup, enfin, là, je donne un nombre limité de personnes. Enfin, j'accepte un nombre limité de personnes. Là, il n'y aura pas de limitation. Mais ce qui diffère, dans la méthodologie, c'est la même chose. Euh, c'est juste le nombre d'heures qui diffère. Parce qu'en webinaire, je vois que je vais vers les trois heures facilement. Donc je me suis dit, allez, je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. On verra bien. Euh, sur ce. Je vous libère. C'était à quelle date C'est le... Alors, attends, je vais voir sur mon site internet. Je crois que c'est le 15. Je te dis ça tout de suite. Donc, sur mon site internet, il y a, vraiment... il y a un... un onglet calendrier 2020. Ambition 25 juin. Ambition réalisation de mes envies. Web conférence à 19h. Jeudi 25 juin. Ah bah Je vais venir, il n'y a pas de payer, ça me fera une dette. Comment <rire> Je vais venir et pas te payer <rire> Euh, non si Tu pouvais Tu pouvais choisir quelqu'un d'autre pour expérimenter Je pense qu'il a pris ce tiré Il accepte, il, achète, il pas à Genre là, tu m'imposes un truc qui me concerne et en plus tu me dis bon, bah, je ne vais pas te payer donc je rends c'est cool Non, je ne suis d'accord Je ne suis pas d'accord <rire> <pas> <rire> C'était bien essayé. Ouais. Ah non, non, non, non. Celle-là, c'est inflexibilité. Autant j'écoute, autant là, je suis nièce. Non. C'est pas toi. Ah on, on a comme un accord. parti Julien quand même. Je hein. passion. assuré. C'est d'un commun accord. Je vous résume de me coucher. Oui. <rire> Merci, bon, be mais... merci beaucoup, en mm -hmm. tout cas, je vous, je vous remercie de votre merci. présence. Merci. Euh, merci à tous. Aussi. Je vous souhaite à une tous. Euh, bonne, bonne soirée, bon dimanche, et je vous dis à la prochaine. Salut Salut, Salut. Salut. Ouais, Au revoir.